Salut les filles, je vous retrouve pour ma toute première vidéo pour faire un tag présentation Donc voilà, donc je suis nouvelle sur Youtube et euh, je vais vous me présenter C'est parti, comment t'appelles-tu Donc moi c'est Axel. De là où les choses dans, sans laquelle je ne pourrais pas quitter ta maison Alors euh, mon portable et de l'argent Après euh, ça dépend, si je reste en temps en vacances, je vais prendre des vêtements, tout ça, pas Ça dépend vraiment euh, Bref 3. Quel âge as-tu J'ai 14 ans et demi et j'aurai 15 ans au mois de mai. 4. Quelle est ton origine Je suis française donc j'ai pas d'origine spécialement. 5. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas Alors pour l'instant je sais pas trop mais euh, oui j'aimerais bien me marier plus tard. Euh, euh, 6. Est-ce que tu te mets facilement en colère Alors ça dépend les jours, ça dépend si je suis énervée ou pas. Mais euh, sinon oui, je me mets quand même assez facilement en colère 7. As-tu une phobie Alors moi ma plus grande phobie sont les araignées Je les déteste Donc dès que j'en vois une je crie, je hurle et tout C'est pas possible les araignées moi ça Non, c'est pas mes amis 8. As-tu fait mourir Alors non, pas que je sache Alors 9. Aimes-tu l'alcool Alors j'ai jamais vraiment buter l'alcool, vu que j'ai que 14 ans, après enfin le champagne, sinon je sais pas trop, enfin euh, non, je dirais non. 10, es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte Alors j'ai jamais été en boîte, vu que j'ai que 14 ans, mais euh, j'ai déjà fait des soirées, et ça dépend... Des fois je préfère les soirées et tout, mais quand... Euh, mais j'adore aussi faire des soirées entre amis, donc... Enfin euh, les deux, j'aime pareil, j'ai pas de préférence. Alors... Euh, 11. Quel est ton style J'ai pas vraiment de style Je suis plutôt assez simple, j'aime pas tout Extravagant et tout, enfin je suis plutôt assez simple Après je sais pas vraiment de style 12. Quel est ton style de musique Alors j'écoute de tout Mais vraiment de tout, j'aime tout quoi bah, Après j'aime pas trop le rap et tout Mais à part ça sinon j'aime de tout 13. Si tu devais prendre une résolution Laquelle Arrêtez de manger Maison parce que j'ai déjà essayé Plein de fois, je n'y arrive pas numérisation ça serait d'arrêter de manger mes non franchement. Je vais encore essayer, mais à chaque fois je sais, c'est trop chiant. Ensuite, 14, tu mesures quelle taille Donc je fais 1m60. 15, as-tu des animaux de compagnie Si oui, quel est leur nom Alors j'ai une chienne qui s'appelle Emma. Voilà. Ensuite, euh, 16, es-tu mariée Non. 17, as-tu confiance en toi pas vraiment, enfin je suis plutôt assez timide comme aujourd'hui j'ai fait un stage enfin je suis timide donc euh, non j'ai pas vraiment confiance en moi ensuite 18 as-tu des enfants non, logique à 14 ans 19, as-tu des regrets euh, j'ai souvent des petits regrets mais jamais enfin, j'ai pas vraiment de gros regrets euh... enfin voilà 20 ton principal trait de caractère donc je suis timide, mon premier trait de caractère. Et euh, je suis aussi beaucoup euh, féminine, en fait. Voilà, ouais. <rire> je suis beaucoup féminine. Ensuite, Batéa. ce qui t'énerve le plus. Alors, ce qui m'énerve le plus, c'est quand les gens der parlent derrière le dos des gens, qu'ils ne disent pas en face. Enfin, je sais pas si j'ai dit quelque chose de français là. Mais bon, c'est pas grave. Euh... Pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug euh, Alors, 22, une odeur spéciale En dehors de parfum, qu'aimes-tu Alors, euh, j'aime beaucoup L'odeur des livres, des vieux livres En fait, des pages, je ne sais pas Trop pourquoi, vous allez me prendre peut-être pour une folle Mais j'aime beaucoup, voilà euh, Les livres anciens, enfin l'odeur des livres anciens Voilà Ensuite, 23 Quel est ton type de nourriture préférée Euh... Je sais pas trop, enfin, j'aime bien la bonne cuisine, j'aime bien manger McDo, je dis pas de temps en temps Mais je préfère la bonne cuisine quand même que McDo Voilà 24, quel pays rêves-tu de visiter Alors j'aimerais bien visiter la Thaïlande, donc je sais pas pourquoi Mais c'est vraiment un pays qui me donne vraiment envie quand je vois des, idées, des euh, images à la télé, tout ça Enfin j'aimerais beaucoup y aller en Thaïlande Ensuite 25, quel est ton magasin préféré alors, je n'en ai pas tellement. Enfin, je, je veux dire, j'en aime beaucoup en fait. J'aime bien Jennifer, HM. Euh, voilà, j'en aime beaucoup. Ensuite, 26. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger des frites Alors, ça dépend l'environnement. Si je suis genre à ma 2, j'ai plutôt manger avec mes mains. Mais si je suis dans un grand restaurant, je prends des fourchettes. Enfin, ça dépend où je suis. Ensuite, 27. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma Oula Ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai pas été au cinéma Mais je dirais que le dernier film euh, pff, Je crois que c'est un, un Ouais, un touchable. Donc vous voyez, ça fait être vraiment ça. Ensuite euh, 28 Quel est ton dernier achat que tu as fait Alors, mon dernier achat c'était à ELF Donc j'ai eu vous faire un, une vidéo Pour ma présentation de ma commande de chez ELF c'était 15 jours et j'ai rien acheté après Voilà 29, quels sont tes loisirs Alors mes loisirs ce sont la danse et l'équitation C'est vraiment mes deux passions euh, bah, franchement Je pourrais vraiment pas m'en passer quoi Et 30, où t'imagines-tu dans 5 ans Alors dans 5 ans je sais pas trop Mais euh, ce qui est sûr c'est que je serai encore dans les études Parce que vu que je suis en 3ème euh, je, Comme je vais être photographe Peut-être que je serai en BTS photographie ou alors, euh, j'aurais bien aussi créer des cosmétiques, tout ça, travailler dans la mode. Donc. Je sais pas trop, mais en tout cas, je fais dans mes études. Voilà, donc j'espère que mon taille présentation vous aura plu. Euh, likez ma vidéo. Euh, en barre d'infos, je mettrai euh, mon Twitter, mon Facebook et tout. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt.